Je vous apprendre aujourd'hui la commande ECHO. La commande ECHO est une commande qui permet d'afficher ce qu'on met en paramètres. Par exemple, si vous écrivez ECHO viens faire une game de LOL avec moi, évidemment, votre ordinateur va vous répondre NON bâtard. La commande 4 est une commande qui permet l'affichage de fichiers. On va créer un fichier pour l'exemple. Voilà, donc là on a un exemple avec un fichier qui contient quelque chose, parce que si on essaye d'afficher le contenu d'un fichier vide, vous vous doutez bien que rien ne va s'afficher. Donc on va faire un 4 sur le texte. Bam, abonne-toi, je rends... Et merci, bro. Avec la commande 4, vous pouvez rajouter le petit -e qui permet d'afficher les caractères non affichables, comme par exemple des backslash N, des backslash T. Voilà. Et si vous ne savez pas à quoi correspondent ces petits backslash ainsi que leurs lettres associées, tapez tout simplement un man d'ascii et vous pourrez regarder à quoi correspond évidemment le caractère backslash n. Là, on peut voir que backslash n correspond à une nouvelle ligne. Pour les autres, je vous laisse soin de regarder par vous-même. Donc, on va voir un peu plus en détail l'affichage des fichiers. On va réécrire dans notre fichier texte et on va rajouter des lignes. <rire> on a modifié notre petit document texte et maintenant je vais vous montrer quelques commandes qui permettent de l'afficher de certaines manières donc si on fait un head -n pour le nombre de lignes qu'on souhaite afficher de notre texte par exemple si on fait un n3 notre fichier texte il va nous afficher uniquement les trois premières lignes en partant du haut de notre fichier donc évidemment si on faisait L'inverse, tail, qui veut dire la queue, et qu'on faisait trois textes, nous verrions. Regarde comme il fait beau dehors, il est l'heure d'aller jouer, regarde comme il fait beau dehors, on va bien s'amuser, je m'en bats les couilles. Et c'est exactement ce qu'il se produit. Vous avez donc compris le principe des fonctionnements. Ed-N et tail-N. Allez. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement de la commande grep qui permet en fait d'afficher des lignes par rapport à un certain pattern. Donc, on va mettre euh, « regarde » et on va mettre notre fichier « texte ». Avec le "-v", il nous affiche les lignes qui ne contiennent pas le mot « regarde ». Mais si c'est possible avec la carte key. si on écrit exactement la même commande et qu'on met -e, il va nous sortir les phrases qui contiennent justement ce mot regarde. Et donc c'est comme ça qu'on peut très facilement trier des fichiers. Et vous, en tant que développeur, en tant que programmeur, des bugs, ça vous sera très très utile de faire des petits grep -e, -e "-error", erreur, comas, sur log.txt. Hein, je vous conseille de garder ça en mémoire, ça vous évitera des problèmes. Enfin, de perdre surtout beaucoup beaucoup de temps. On peut faire bien plus de choses avec grep, mais je vous laisse faire un man grep et vous renseigner tout seul. Parce que bon... D'ailleurs, je sais que ça va en arriver à certains, si ce n'est à tous. Si vous faites un cat, mais que vous ne lui passez pas de fichier en paramètres, il va attendre un input. Et là vous allez faire, oh what the fuck, c'est bugué, ça marche pas, euh... <tousse> Voilà. Qu'est-ce qui se passe Faites un CTRL-C qui va permettre de cancel l'exécution de la commande que vous êtes en train de faire Voilà vous êtes sauvé. Après vous faites un petit clear parce que sinon la console est dégueulasse Dans le terminal il y a aussi ce qu'on appelle la redirection Une redirection s'effectue avec ces petits symboles Les petites euh, euh, guillemets euh, latérales je, je sais pas Je sais je sais I don't know bro Si on fait un echo apex Légende C'est bien Et qu'on le redirecte dans un fichier qu'on va appeler mensonge. Et eh bien comment on va faire un cat de notre fichier mensonge? Puisque vous voyez que la redirection de l'affichage de Apex Légende est allée dans mensonge, puisqu'il ne s'est pas affiché. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver, puisque si on enlevait la redirection vers mensonge, Apex Legend c'est bien ce serait affiché sur le terminal. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc si maintenant on fait un cat de mensonge le fichier qu'on a créé en faisant cette redirection, on va voir que Apex Légende c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous apprendre de plus Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe si on réitère cette commande. Plein de fois. Oh On va faire un petit cadre de notre mensonge et on va avoir plusieurs lignes. En fait, non. Ah Bizarre. Et si on change Et qu'on met Apex Legends c'est bien. Ha ha <rire> Est-ce qu'on va avoir une deuxième ligne cette fois-ci C'est peut-être parce que la ligne était déjà écrite. Hmm. On va faire un cadre de mensonge. Eh bien non, puisque si vous exécutez la commande dans la redirection de mensonge, elle va tout simplement écraser le fichier mensonge préexistant. Donc, vous allez me dire, ah mais j'ai pas envie euh, de écraser mon fichier, moi j'ai envie d'écrire des lignes en plus. Et vous allez rajouter une deuxième redirection. Et là, la magie s'opère. Apex Legends, c'est bien. Apex Legends, c'est bien. Et on va en faire une troisième pour que vous soyez sûr. Apex, légende, c'est bien. <rire> Donc ici, j'ai affiché le fichier texte qu'on a écrit précédemment. Il faut savoir qu'en plus des redirections, il y a ce qu'on appelle les pipes. Les pipes, c'est ce signe-là. 6. Si vous êtes par exemple sur Azerty, La barre en plein milieu, c'est ce qu'on appelle une pipe. Et en fait, ça permet de faire... Une commande dans une commande, alors c'est pas si c'est très clair comme ça, mais l'output de 4 texte va être transféré comme entrée à la commande suivante. Donc, par exemple, si on fait un 4 sort texte, sorte voyez que c'est trié dans l'ordre alphabétique les lignes par rapport à la, à la première. Je vais vous faire un, un meilleur exemple euh, parce que je sais pas si vous allez comprendre. Donc, si on fait un echo 1 et qu'on le redirecte dans un fichier test. Cette fois-ci, on va rajouter quelques lignes, on va rajouter ça, on va rajouter ça, on va rajouter ça, et on va rajouter 5. Et eh bien si on fait un 4 de notre fichier test, on va avoir ceci, qui n'est pas, comme vous pouvez le voir, trié. Alors que si on fait un 4 test pipe sort, c'est trié, comme vous pouvez le voir. 1, 1, 1, 4, 4, 5. C'est trié par rapport à la première lettre de chaque ligne. La commande WC vous permet de compter, calculer le nombre de lignes, de mots et de caractères d'un fichier passé en paramètres. Notre fichier texte, euh, 5 lignes, 32 mots, 167 caractères. La commande file vous permet de montrer les informations d'un fichier passé en paramètres. On voit que notre fichier texte est écrit en UTF-8 Unicode text, puisque évidemment, il y a plusieurs. Euh... Ouais ça peut être autre chose. PC vous ouvre la calculatrice. Assez pratique. Donc 10 x 10, 100, incroyable, vous êtes très très fort, 1 plus 1, 2, très très bien, très très bien, je suis fier de vous. Vous vous rappelez le système de pipe, on va faire un truc complètement inutile mais un peu marrant, 3 plus 2, si on le pipe dans la commande qui permet d'ouvrir la calculatrice, on va avoir la réponse. <rire> et oui, j'ai c'est super. Et non. Il y a aussi la commande find qui vous permet de trouver tous les fichiers d'un dossier passé en paramètres. Donc, par exemple, vous avez un dossier qui s'appelle document. Vous faites un find document et vous avez l'entièreté des fichiers qu'il y a dans ce document. Pour avoir plus d'informations, toujours sur les commandes man find. Et vous trouverez tout votre bonheur, tout y est expliqué. Env est la commande qui permet d'afficher la liste. Des variables qui sont sur votre shell. Comment vous pouvez créer une variable dans votre environnement Vous faites tout simplement la commande export, le nom de votre commande, le nom de votre variable, random_var par exemple, voilà, et vous lui assignez une valeur 3 print pour afficher le contenu de votre variable qui s'appelle par exemple random var. On l'avait assigné à 3 donc la console nous renvoie un 3. Et là, si on refait environnement, on peut voir que notre variable a bien été créée dans notre environnement. Maintenant, je vais faire unset random variable. Et si je refais un end, vous voyez que ma variable a disparu. C'est comme ça qu'on supprime une variable d'environnement qu'on a créée. Maintenant, je peux vous montrer ce qu'on appelle la sortie d'erreur. Donc, on va faire un 4 sur je n'ai pas liké ce tuto. Évidemment, sortie d'erreur, 4, 2 points. Je n'ai pas liké ce tuto, no such a file or directory. Si vous avez besoin, pour je ne sais quelle raison, de reverse l'affichage d'un fichier, vous pouvez tout simplement pipe euh, votre affichage euh, sur la commande rêve Et voilà, votre fichier euh, est inversé. Voilà. Je ne sais pas dans, dans quelle mesure vous pourriez en avoir besoin, mais ça marche. Et du coup, si on refait la commande inversée, bien ça se désinverse. Comme si on n'avait pas fait de commande du tout. Salut petit codeur, je suis Waslane. Le fondateur du KGB. Le clan des gros branleurs. Je te propose de réussir à intégrer 42. École des devs français. Comment <rire> Grâce à ma méthode en trois étapes. Suka Bliat 42. Souka, arrête d'apprendre tout et n'importe quoi pour qu'au final ça ne te serve à rien. Je t'ai fabriqué des cours sur mesure pour rentrer dans l'école de l'élite.